Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. C'est un tour très facile à faire avec un jeu de cartes. Oui mais bon, il y a un peu de travail quand même. Hein oui tout à fait. En attendant, je vous invite à regarder cette vidéo et à liker à comment. Allez, à, Allez tout de suite. à tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Eh bien avec Brigitte, on est super heureux de vous retrouver en ce mois de septembre la rentrée, en fait. Hein. Oui. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Tu as quelque chose à dire, Brigitte Oui, et que vous êtes euh, partie pour une bonne rentrée qui oui. a été euh, difficile pour tout le monde. On vous souhaite plein de bonheur et on est content de vous retrouver. Et eh bien voilà, sur ce mot, euh, Brigitte, oui je vais te présenter un effet que tu n'as jamais vu. Ah, ouais Vous aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que le final. Ah, je oui, dis. Non, vous... j'en dis pas plus. Alors, on part sur un jeu de cartes. Jusqu'à là, rien d'anormal. Avec des cartes toutes différentes. Mm -hmm. En fait, là, l'opération va être très simple, Brigitte. Oui. Euh, cette fois-ci, tu ne vas, tu vas pas choisir vraiment de, euh, des cartes. Ah bon Non. Tu sais ce que je suis en train de faire là Ben, je suppose que tu vas mélanger euh, des cartes qui se voient et des cartes qui se voient pas. Oui, en gros, des cartes qui sont face en bas. Bon. Alors, je ne sais pas si on va bien et des cartes. Voilà, je cherchais le terme mais j'avais perdu. Bien. C'est en... pas, pas grave. Ecoute. <rire> euh, oui. Ça va être très simple. Tu vas me nommer euh, face en l'air, il y a des cartes, des et, et oui. cartes face en bas. Tu vas me nommer trois cartes qui sont face en l'air. Alors, je vais prendre le roi de carreau. Alors le roi de carreau, ok. Ensuite. Le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle. Ouais. Mystère mystère. Allez, le 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est voilà. ton choix. Non, non, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je montre. 7 de carreau. 4 de trèfle. Et roi de carreau. Bien. Donc, ce que je vais faire, ça va être très simple en fait. Mm -hmm. euh, je vais en mettre un peu partout, je vais en mettre une par exemple euh, ici. D'accord. Le set de par là, histoire de bien les séparer, et de quatre de trèfle, on va dire au bout. D'accord Jusqu'à là, tu me suis mm -hmm. Alors, avant d'aller plus loin, on va récapituler tout ça. <rire> la, la, la, la. <rire> la reprise, elle est dure. <rire> Très dur, très très dur, bon, grave, euh, ce que tu as fait, tu as, as, as pris trois cartes oui. que tu as mis à différents endroits dans le jeu. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi, les cartes, j'espère que vous les avez mémorisées, alors, regarde bien, c'est très simple. Je referme, alors oui, ah, oui, je vais trop vite, alors il est logique que s'il si y a des cartes qui sont face en l'air et des cartes face en bas, il serait logique que dans l'autre sens, ça soit la même chose, oui, on ait est la logique. même chose. C'est logique. Tu es d'accord avec moi Oui. Bien. Maintenant, passons à la magie. Parce que jusqu'à là, rien de, de miraculeux, quoi. Ce qui serait fort, c'est que je puisse retrouver tes trois cartes d'une manière sympathique. Ben, j'avoue. Ça vous dirait J'avoue. Regarde. Incantation. Ça y est, c'est fait. Non. Tu ne crois pas non, vous ne en fait, me croyez pas, en fait. J'ai une rapidité, mais bah, franchement... Tu ne euh... me crois pas On Regarde. Si je le jeu, il y a trois cartes. Ici. Carrément. Ma carte. Le 4 de trèfle. En effet. Ici. Le 7 de carreau. Ce que j'avais choisi. Et ici. C'est incroyable. Le roi de carreau. Et le reste du jeu est face en bas. Carrément. Non mais c'est bien, bravo, Pascal. Tu te rends compte l'impact ça mais Enfin toi bien. tu t'en rends peut-être pas compte. Mais les gens qui vont regarder les gens que vous allez. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez re revenir en marche arrière, oui. ils vont dire mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais c'est vrai que. En fait oui, c'est pas possible. <rire> c'est pour ça qu'ils vont faire 3-4 fois en arrière. Euh, c'est pas ce qu'on appelle de la magie Ça c'est.. C'est de la sorcellerie, je dirais ça. <rire> J'espère que ce tour vous a plu, mes amis. Eh ben, écoutez, faites-moi un petit commentaire, c'est super sympathique. J'adore vos commentaires en plus. Likez, bien sûr. Et si vous avez des amis qui aiment la magie, bah, invitez-les à venir sur ma chaîne. C'est gratuit. Allez hop. Euh, Brigitte, on leur dit à bientôt. À bientôt. Ouais, on va, on, vous, on va vous refaire un, on va, on vous prépare surtout un nouveau tour de magie très sympathique encore. On va essayer de monter en puissance à chaque fois. Hein. Cette année, on va essayer de faire fort. Hein. D'accord Allez, bon week-end à tous et bon travail. Allez, ciao les amis